Bon, ben Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 1er avril, je ne sais pas si c'est moi qui a l'air d'un poisson, mais s'il y en a d'autres qui ont l'air des poissons d'avril. Mais écoutez bien, le, le repiquage, pas... <rire> voyons donc, l'enregistrement audio que je viens d'enregistrer euh, avec euh, le département du repiquage audio des, euh, des auditions de la Cour au Palais de Justice de Montréal concernant mon dossier quand j'ai comparu devant le juge Benoît Imré à la salle 207 du Palais de Justice de Montréal... Euh, lundi passé, le 25 mars, alors que euh, le 22 mars, la juge Chantal Lamarche procédait en salle 07 euh, au palais de justice de Montréal dans le dossier de la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Donc, euh, ça a été initié, ça, la poursuite judiciaire, par le Barreau de Montréal et par le Barreau du Québec. Le Barreau du Québec s'est retiré. Il y a eu un vote du Barreau du Québec pour euh, se retirer de cette instance-là. Alors que le Barreau de Montréal n'a pas eu le choix, quand même, il fallait. Il ne pouvait pas arriver et annuler une un, un numéro d'inscription comme ça, une instance comme ça. Bien qu'ils peuvent à peu près faire n'importe quoi. Et euh, là, ben moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai téléphoné. Vous avez eu ça dans les enregistrements de la semaine passée. Euh, quand j'ai expédié les deux euh, 54 minutes d'enregistrement que j'ai mis euh, sur Facebook et sur Internet, euh, vous allez voir quand même qu'on m'a fixé euh, l'audition de la cour. Parce qu'oubliez pas que maintenant, il y a plus... Euh, euh, sur une requête introductive d'instance qui est en droit civil, c'est dans le Code de procédure civile, c'était un 17, donc euh, c'est la, la juridiction 17 qui veut dire cour supérieure, mais en matière civile. Et la cour supérieure, elle elle procède pour une question constitutionnelle. Alors c'est complètement ridicule. Un 17, c'est en matière civile, c'est pas en matière de droit constitutionnel. Et vous savez que, euh, normalement, quand on déborde d'une question constitutionnelle, on rentre dans divers. C'est une juridiction 05, donc ça concerne le fédéral et le Québec. Tandis que le 17, ça concerne seulement le Québec, c'est le Code civil, c'est une requête introductive d'instance. Hey, ils font une requête introductive d'instance sur la question du fait qu'il n'y a pas de loi ici. Alors, ça doit être autant, ça doit concerner autant le Parlement du Canada, les législatures des provinces et des territoires du Canada, que seulement le Québec. Ça a été rendu public, cette chose-là, c'est le dossier 500-17-102-828-186. La première fois que j'ai comparu dans ce dossier-là, c'est le 21 juin 2018, en salle 16, 16.61 du Père du 6 j'étais avec des témoins, j'étais avec euh, Frédéric euh, Chevrier, euh, j'étais avec euh, mon ami... Euh, euh, donc. <rire> Je suis tellement énervé aujourd'hui. Claude Dubé, hein? Puis il euh, euh, y avait aussi Jocelyn Hull qui était avec moi. Mais il y a aussi euh, Mario Talbot, mais Mario Talbot ne pouvait pas se présenter. Et euh, Jean-Yves Lessard aussi, de Gatineau, qui ne pouvait pas se présenter non plus. Donc, euh, on était là-bas, euh, justement, en salle 16.61 du Père du Sud de Montréal. Et euh, c'est une salle de conférence Parce qu'en matière de droit constitutionnel, c'est pas comme en, quand il y a une chicane en, en droit civil ou en droit pénal ou quoi que ce soit. C'est une conférence pour essayer de trouver euh, des solutions pour euh, corriger le fait que les lois n'ont jamais été adoptées. Pas traduites, adoptées. En même temps en français et en anglais. Puis on sait que quand on adopte une loi, euh, quand il y a une adoption d'une loi en français et en anglais, c'est souvent être pareil. Quand il y a des traductions, ils peuvent traduire de la façon qu'ils veulent. Je vais vous, dire, vous donner la preuve de ça. C'est que le barreau, au registre des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec, le barreau du Québec est enregistré là, c'est une corporation, c'est une entreprise privée. En français, il désigne le Québec comme étant le barreau du Québec. Alors qu'en anglais, il désigne le barreau comme étant le barreau de la province de Québec. Ça, c'est en anglais. Et euh, c'est la même chose pour le conseil de la magistrature qui est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de Revenu Québec, dans lequel vous avez le, la juridiction qui commence toujours par 88. OK? Euh, qui commence par 88 pour le conseil de la magistrature du Québec et quand on lit le rapport, c'est bien écrit en français « Conseil de la magistrature du Québec ». Alors qu'en anglais, c'est écrit « Conseil canadien de la magistrature ». J'ai voulu me procurer une procédure, j'ai demandé au Conseil de la magistrature du Québec de m'expédier un formulaire que je dois remplir, vous comprenez, euh, pour éventuellement pouvoir me faire rembourser euh, l'instance, parce que ça m'avait coûté 100, 171$. Ils m'ont dit « Vous devez demander ça au Conseil canadien de la magistrature ». Pourtant, ils portent les deux noms dans l'enregistrement. Voyez-vous comment on se fait prendre pour des imbéciles, pour des idiots? Les tribunaux judiciaires au Canada prennent 37 347 000 individus du monde au Canada pour toutes des imbéciles. Puis moi, là, j'en suis un. N'oubliez pas ça. Parce que quand on a passé à l'émission Enquête, du, euh, je pense que c'était du 23 avril... Le 23 mars 2013, ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on a fait toutes les démarches dans les dossiers 500-73-000-254-121 et 500-73-000-253-129 pour dire que, quand j'ai passé en cours, c'est là qu'ils nous ont baptisés à être les Freeman-Andolan. Puis là, ils montraient un Américain euh, sur une autoroute américaine, qui tirait dans le dos d'un policier, puis on dit qu'on est comme ça. C'est nous autres. Donc, ils disent qu'on est comme ça. Ils jugent les avocats disent qu'on est comme ça. Alors qu'ils nous volent à tour de bras dans l'impôt sur le revenu. Puis euh, j'ai sorti un petit document comme quoi il disent que l'impôt, ça existe depuis 3000 ans. Ça c'est euh, à la Gendarmerie royale du Canada, c'est une dame qui explique ça euh, dans un résumé, c'est quoi l'impôt. Donc, ça existe depuis 3000 ans, là, eux autres, ils savent se que le Québec soit une promesse un pays ou quoi que ce soit, c'est l'impôt qui compte. Il va falloir qu'on revienne sans terre. D'une façon ou d'une autre, le système est fini puis la planète est en train d'éclater. Sur euh, les questions de juridiction, de légalité, de loi, de tribunaux et de tout ce que vous voulez, c'est carrément l'anarchie, c'est l'oligarchie anarchique du lobbyisme qui gouverne nos gouvernements. Vous comprenez? Donc, euh, ce qui est arrivé dans mon dossier, si on vient à, à nos moutons, euh, je viens de téléphoner euh, à la salle de repiquage du Père du sud de Montréal pour leur demander quand est-ce que le piquage audio va être prêt, que je puisse aller chercher. Ben, ils m'ont dit, ça vous prend la petite feuille jaune. Hein? Ça vous prend votre feuille de demande. Il faut vous remplisser ça. Voyez-vous, elle a la feuille. Hein? C'est pas plus compliqué ça, là. C'est tout là, c'est ça la feuille. C'est même confirmé ici, on le voit en bas à quelque part. Voyez-vous, c'est une confirmation comme quoi euh, je suis allé à chercher. Euh, J'ai passé devant quelqu'un ici, euh, M. Anthony ou je ne sais pas trop quoi. Là. On le voit ici à quelque part. ou qui écrit ça, je pense c'est là. là. Voyez-vous, il y a quelque chose d'écrit, c'est pour moi qu'il a écrit ça. Savez-vous, pour aller chercher ça, ça prend Le procès verbal. Et le procès verbal c'est fini, on ne on, on le donne pas. Tu es toujours attendre des siècles pour avoir un procès verbal pour pouvoir faire faire ton ton repiquage audio pour ensuite de tout ça être capable de faire faire tes notes sténographiques. J'ai fait la demande là-bas, mais je pouvais pas attendre pendant un mois, j'avais pas le temps d'attendre. Puis il était pas prêt. Puis on disait, ça vous prenez votre procès verbal pour pouvoir avoir ça. Alors que moi ça fait 25 ans que je fais ça, puis avant ça c'était des cassettes. Puis le procès verbal, ils nous l'envoyait dans une enveloppe avec le CD puis on remplissait ça tout de suite, tout de suite on en remplissait sans procès-verbal, puis on payait, on donnait un acompte tout de suite. Puis quand on allait chercher le, le, le CD, le, les cassettes, parce que les CD ça n'existait pas, c'était dans l'ancien temps, quand tu allais chercher les cassettes, ben là tu payais la différence, puis là le procès-verbal était dedans. On avait le procès-verbal en même temps que le CD. À ce temps on n'a plus le droit d'avoir le CD, sans le procès verbal, puis le procès verbal, s'ils veulent pas te le donner, parce que le juge, un bandit, puis un voleur qui t'a menti, ben là, à partir de là, ça prend évitable, interne ça prend beaucoup de temps. Puis là, ben j'ai enregistré ce qui s'est passé à la salle de piqueur, je vous écouterai la madame. Je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passait ou quoi, mais on va le voir, là. Parce que la transparence, oubliez ça, ça n'existe plus la transparence ici, dans l'administration de la justice. C'est des, des gens perfides, des menteurs et des trompeurs. On voit ce qui se passe dans le dossier de Sébastien Théodore, qui est tout le temps emprisonné alors qu'il n'a pas affaire là. Ils ont refusé de l'argent pour sa, la caution pour libération. Ils ont refusé deux habeas corpus en cours supérieure. Ils ont refusé d'ajouter, de, de, c'est-à-dire de désigner la juridiction 61, dans son dossier, au lieu de la, la, la, la juridiction 01. 01, c'est seulement la Cour du Québec. La Cour du Québec, elle est illégale, illégitime, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle, délictuelle, tout ce que vous voulez, depuis sa création en 1988. Parce qu'en 88, la Constitution de l'an 2000 du Québec, qui applique l'article 15 de l'Assemblée la, de nationale de 1982, de l'Assemblée nationale qui a été créée en 1968, mais dont la loi a été adoptée seulement en 1982, puis l'article 15 stipule qu'un candidat élu au Québec doit prêter serment de respecter la Constitution du Québec. Et la Constitution du Québec, bien, elle a été adoptée en l'an 2000. La loi 20.2 sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Puis n'oubliez pas que la SSJB, la Société Saint-Baptiste, euh, Maxime Laporte, je pense que c'est ça, Maxime Laporte, je crois, euh, c'est lui qui est le président, mais il dépend encore de la, de, de, du, du projet de loi 99, alors qu'il n'est même pas au courant, depuis 1980, il n'est même pas au courant que euh, c'est la loi 20.2 qui a fait du Québec un état national depuis l'an 2000. Il ne sait pas que c'est un avocat du barreau du Québec. Je pense que ça fait 20 ans qu'il débat de ça. J'ai été la semaine passée, là, puis j'ai l'enregistrement ici, je parlais à une représentante de la SSJB, la Société jean baptiste elle m'a sorti en affaire de même, mais tu sais, sur la loi 99, ça n'existe pas ça. La loi 99, ça n'a jamais existé, c'est un projet de loi qui a fait du Québec l'État national par la loi 202 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Puis écoutez bien les médias d'information, à la radio, à la télévision, lisez les journaux, puis c'est encore la loi 99. Comprenez-vous comment ils sont payés? C'est pour ça que le fédéral euh, Justin Trudeau leur a donné 540 millions ou quelque chose de même. Là, là c'est des élections fédérales, ils ont besoin d'argent. Puis nous autres, n'oubliez ben, pas qu'on soit toujours, moi le premier, un imbécile, comme toutes les 37 340 000 de population. Donc, je vous fais entendre immédiatement. OK, donc, euh, on va voir ce que ça donne. Oui, euh, bonjour. Écoutez, euh, j'ai fait une demande moi pour un recrège audio... C'était le 25 dernier, lundi passé, le 25, à la salle 207, devant le juge Emery Benoît Emery euh, Est-ce que le répliquage audio est prêt? Bon, ça, donc, ça va aller dans combien de temps? Si c'est urgent, qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, je comprends. Ben, écoutez, euh, ma... oui, je sais, mais je... je vais juste vous expliquer. Oui, oui, je comprends. Écoutez, vous pouvez faire là comme euh, euh, ça... vous devez le faire. pour moi, à vous dire. Je vais pas quoi faire des bains, autres... vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Et, euh, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comparé devant le juge Benoît Émilie euh, à la salle 207 au 6 de Montréal la semaine passée. Alors que c'est dans, dans le jugement, c'est dans le dossier judiciaire, je ne sais pas si vous pouvez le prendre en note, et le vérifier, euh, c'est dans le 500 17 102 -186, 186 qui était une poussée judiciaire initiée par le baron de Montréal et le barreau du Québec contre l'Assemblée nationale, contre le procureur de l'Assemblée nationale, procureur général. Le procureur général, le président de l'Assemblée nationale. Et euh, paraît-il, moi j'ai su à travers les branches, parce que c'est moi qui étais l'intervenant au dossier, que le jugement avait été rendu par la juge Lamarche, Chantal Lamarche, le 22 mars, alors que le greffe m'a dit que euh, je devais euh, me présenter à la cour devant le juge Benoît Emery, et euh, c'était supposé d'être à la salle 1607 devant le juge Benoît Emery, le 25. Donc je me suis présenté le 25 alors que la juge... La Marche a rendu jugement. Puis là, je vais faire une demande. On va recommencer. J'espère qu'on va entendre mieux. De l'audition de la cour du juge euh, Chantal La Marche, qui a procédé le 22 mars au lieu du 25 mars à la salle 1607, alors que j'étais devant le juge Benoît Emery à la salle 207 du palais de justice. C'était même pas la salle de conférence, alors que le 1607, le 1607 puis 16... Euh, au 16e généralement c'est des salles de conférence. C'est pas ni parce que Écoutez, c'est l'Assemblée nationale. C'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale. C'est sur du droit constitutionnel. Et moi, là, ben, je m'apprête à demander un remboursement. Vous comprenez? Parce que j'ai eu une procédure là-dessus qui m'a coûté quand même 171$. Et puis, euh, euh, en intervention. Et euh, la première fois que j'ai comparu, c'est le 21 juin 2018. Bien là, moi, j'ai... Si c'est urgent, qu'est-ce que vous... Là, on va essayer de recommencer, je vais essayer d'augmenter le son. Oui, euh, bonjour. Écoutez, euh, j'ai fait une demande, moi, pour un repiquage audio euh, dans le... C'était le 25 dernier, lundi passé, le 25, à la salle 207 devant le juge Émery, Benoît Émery. Est-ce euh, que le repliage audio est prêt? Ah, ça, donc, ça va aller dans combien de temps? Si c'est urgent, qu'est-ce que vous faites, vous? Voyez-vous, là, ce que ça donne? j'avais pas mon écouteur, mon enregistreuse, là, à l'oreille. Je ne l'avais pas. Parce que vous me dites que ça fait des sons bizarres. C'est écho, cool. vous aimez pas ça. Il faudrait que je vous présente un orchestre symphonique, ici. C'est pour ça que je m'en suis, pas, suis servi. pas servi. Là, je vais essayer de le réenregistrer euh, avec mon France autre France appareil France qui France est France très France sensible. France ça France va vous agacer les oreilles, France mais France vous allez comprendre que quelque chose. Là, vous ne comprendrez rien. Je vous le laisse, je la vous la montre, partie, là. Je le montre. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre en note puis le vérifier. Euh, C'est dans le 500-17-102-828-186.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 Et euh, la première fois que j'ai comparu, c'est le 21 juin 2018. Bien là, moi, j'ai fait de la, la demande. Ma feuille jaune ici, elle est remplie, complétée. Et euh, ça a été accepté comme quoi euh, le dossier 577 17 102, 828 186 euh, devant le juge Benoît Emmery en salle 207. Ça dure, oui, ça dure à peu près 15 minutes à... Ben, oui, mais c'est à la fin, ça ne quasiment rien. Là. Pour, euh, je... Ben, moi, je vais vous dire franchement, c'est pas rien que ça. C'est parce que euh, tout ce dossier-là est tenu confidentiel à travers le Québec et le Canada, alors qu'il n'y a pas de loi ici, puis ça se débattait là-dessus. C'est la question que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues, et il y avait beaucoup plus que ça. Et moi, ben j'ai déjà des... proposé. Euh... Ben, alors, pas là non, non, je, je sais bien. Mais regardez, regardez euh, le 25, ça a commencé, moi, l'audition a commencé à 10h, à 11h. Alors, il n'y a rien de confidentiel, tout est public. C'est entre 11h moins quart et 11h que, que je, je me suis... Ah oui, mais vous le voulez avant, pourquoi? Alors, je le veux le plus rapidement possible, parce que moi, j'ai besoin de ça pour contester le jugement de la juge Chantal Lamarche, alors que moi, on m'a expulsé de l'instance. Il n'y a pas un juge ici au Québec... Madame, t -tout, t tout est fini. Ils ont tout bâclé alors qu'ils n'ont pas le droit de bâcler. Ils ne m'ont jamais invité. Il n'y a jamais eu d'avis de présentation au dossier. Ils ont violé toutes les règles de procédure et de pratique des tribunaux judiciaires. Même que le, le juge euh, Jacques R. Fournier, juge en chef de la cour supérieure, a volé un de mes documents. Il me l'a volé. Non, non, ce pas rien d'ordinaire, là. Il n'y a absolument rien. C'est le seul document qui est comme ça au Canada. C'est pire que ça ne la valise, madame. De la commission Chambonneau, oui, oui, oui, il oui, n'y a rien ça. Moi, ça me prend ça de suite, mais ça me prend aussi, euh, étant donné que la juge Lamarche a procédé à salle 1607, là, je vais remplir encore le document, la petite feuille jaune, pour demander le repiquage audio, au moins le repliquage audio de, de l'audition de la cour devant la juge Chantal Lamarche au 1607. Oui, mais là, moi, je veux pas le jugement, je le sais, ça c'est pas la première fois que je fais ça, je pas 25 ans que je fais ça, madame. Ça demander, ben moi, je vais avoir l'audition à la cour, qu'est-ce qui s'est dit? C'est certain que... Oui, oui, le jugement, ça, je vais le demander à part, Puis ça, ils sont obligés de me le faire le autres même. Okay. Vous comprenez? Le jugement, c'est eux autres qui me le font, là. Okay, ben là, celui-là, moi, aussitôt que vous allez être prêt pour euh, cette audition qui a a eu lieu quand même le 25. Ben je vais le demander quand je vais aller chercher celui-là. Je vais faire la demande de l'autre, à moins que je puisse vous la demander immédiatement. Par téléphone. Parce que là, je n'ai pas le formulaire. Moi, je suis dans les cantons de l'Est, hein? Vous comprenez? Bien, je vais vous dire, franchement, euh, je ne sais pas si... Euh, ici, c'est n'est quand même pas évident. C'est certain que je m'arrange avec... Euh, quand même, le, le palais de justice ici, c'est un 4-55. Le greffe ici à Cohenville. Ben oui, mais pas vous le repiquer, madame. On fait à travers la province, nous, là. Ils font la même chose. Ils ont le droit de le faire. Vous ne demandez pas de jugement. Il n'y a pas de problème. Mais non, non. Euh, premièrement, ils ne m'ont jamais donné de jugement sur le repiquage audio ou sur une sténo. Moi, je faire mes sténographies euh, quand j'ai quand reçu le repiquage. Oui, mais là, le document, vous l'avez. Oui, je le sais, mais là, je l'ai ici. Moi, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que je retourne parce que ce qui arrive, tu peux pas le demander quand tu pas le procès verbal. Avant ça, c'était facile. Oh, oui. Ben non, le procès verbal, c'est fini, ça. Ils font plus ça. Avant ça, tu à la feuille. Non, et puis, non, non. ils vous expédiaient. Madame, ça fait 25 ans que je fais ça. Il n'y a pas de problème. Je, je, je... Écoutez, à, à l'époque, il n'y avait même pas décédé. C'était toutes des petites cassettes. Non, non, je ne suis pas dire que je fais ça, là. Là, moi, là, ça... Je, je... Non, c'est vous qui l'avez. Parce qu'on m'a dit, on, on l'a rempli ici, il n'y avait pas de procès verbal, c'est M. Anthony à la salle 207, je suis allé là-bas, parce que là, c'est rendu que c'est une guerre. Avant ça, il fournissait le procès verbal. Quand on allait chercher le CD, pour faire faire les notes scénographiques, là, on avait le procès verbal. Ma sœur, si on n'a pas le procès verbal... Ils ne nous donnent pas, ils ne nous font pas remplir à rien, vous comprenez? ça pas le document. Mais moi j'ai rempli le document. Ben oui, c'est sur ma feuille, j'ai tout ça ici, c'est pour ça que je, faut que je me présente chez vous, quand que ça va être prêt. Puis la demande est supposée d'être faite, vous êtes supposé d'être au courant de ça vous. J'ai pas le procès verbal, c'est vous qui l'avez. Je l'ai pas, ils me l'ont pas donné, ils donnent jamais. C'est aussi long avoir le procès verbal qu'avoir euh, le CD pour avoir le répliquage audio. Ils donnent pas en même temps, ils donnent pas de suite, ils veulent plus le donner de suite. C'est fini ça. Je suis allé à Gatineau, je vais partout. Jamais ils donnent le procès verbal, il faut y retourner. La demande, elle est faite, la feuille est ici. Donnez-moi votre courriel, je vais vous expédier la feuille par courriel. Vous allez avoir la feuille jaune. Elle est toute remplie avec euh, même... Euh, c'est écrit ici « Demande reçue le 2019-03-25 » et la madame en question a initialé la demande puis en but de ça, vous avez une note comme quoi c'est marqué « Autorisé par M. Anthony sans » sans PV sans procès verbal c'est écrit sur le papier, madame c'est pas moi qui l'invente, là puis il y a un code ici 57-198 c'est Jacques-Antoine Normandin. Vous l'avez, vous êtes supposé d'avoir le document, madame. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas. Antoine Normandin. Oui. Mais c'est drôle qu'ils ne vous l'ont pas donné. Pourtant, on m'a dit que, je, quand j'ai téléphoné vendredi, une chance que j'ai eu ça vous parler, sinon j'aurais absolument rien, ça, ça, ça tomberait dans les grec. J'ai demandé le CD informatique. La feuille est ici, puis il y a un code 57-198, je crois que c'est le code de la salle du greffe, ça, devant le, le greffier Anthony, puis il y avait la huissier de justice aussi qui était là. J'étais le dernier devant le juge Benoît Magui et il s'est sauvé de la salle d'audience. Mais les enregistrements ont été faits. On me l'a confirmé, c'est ici. C'est entre 11h moins quart et 11h que ça s'est passé à la salle 207 du palais de justice. Oui, oui, la demande, je l'ai. Vous êtes supposé avoir une copie de ça. Parce que moi, j'ai la copie du client. Donc, vous avez les autres copies. Oui, c'est ça, ça. Je suis certain que vous l'avez. Mais je peux vous laisser mon numéro de téléphone. Puis, aussitôt que c'est prêt, moi, je descends ça en voyage. Je vais aller chercher. Ça Comment? Oui, oui, c'est sur la demande. 438 390 c'est le 500. -17 102-828-186. Mais là, si vous me dites qu'ici, au greffe, à Coinsville, je peux faire la demande, remplir la, la même demande, je vais demander au greffe, comme ça, vous ne me dérangez pas pour aller là-bas. Puis là, les ben, autres, ils ben, vont aller chercher le procès verbal là-bas, puis ils vont remplir ça, point final. Madame, je ne peux pas fournir le procès-verbal, on ne donne plus le procès-verbal aussitôt qu'on a terminé. Quand je suis retourné dans la salle d'audience, après que le juge s'est sauvé par un, comme un lapin, je n'ai pas été capable, madame, je n'ai pas été capable d'avoir mon CV, mon, mon pied. Oui, oh, c'est correct. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, là, on commence comme ça, pourvu que c'est celui-là. Euh, L'autre, faites-vous en pas, je vais manger pour l'avoir, ça c'est certain. Mais ils ne sont pas intéressés trop, trop, hein, vous comprenez, ils sont tous en, en infraction dans l'exercice de leur fonction. Ce n'est pas des erreurs euh, judiciaires, de pratique judiciaire, c'est des infractions, madame. Ce n'est euh, pas de votre faute, là. C'est tout? Oh, oui, oui. C'est bon, je vous remercie, bonjour, au revoir. Et voilà. Voyez-vous, vous avez rien compris, peut-être pas beaucoup, hein? Prenez, achetez-vous des écouteurs, là, mettez ça sur votre ordinateur. Avec des écouteurs sur votre ordinateur, vous allez pouvoir entendre mieux. Mais la prochaine fois, là, je vais vous mettre toute euh, ma, ma cymbale. C'est un appareil quand même que, que j'utilise, qui enregistre... Parce que ça, il brouille les ondes. Le gouvernement brouille les ondes téléphoniques. Comme ça, quand tu les appelles, tu n'entends rien si tu décides. De, même si tu as un enregistrement automatique sur ton téléphone, tu n'entends rien. Tu t'entends parler, toi, mais tu n'entends pas l'autre parler. Tout est brouillé. Mais j'en j'ai un appareil qui débrouille. Donc, automatiquement, j'entends. Mais il y en a plusieurs qui me disent, hein, quand vous écoutez ça, « Ah, oh, on entend, c'est comme s'il y avait des, des coups de la tombe. un drôle de son, ça nous fatigue. » Moi, je me les bien de vous fatiguer. Si le gouvernement peut vous fatiguer assez pour que vous puissiez éventuellement vous grouiller le cul, c'est ça qui serait important. C'est ça qui est important. Sinon, moi, écoutez, rendu à son ans, il n'y a moins de ça, là. Je ne pas obligé là, de vous donner un coup de main, là. Tu sais. Donc, restez dans votre marde, c'est tout. Ça me manque Je m'excuse. Je fois pas, puis je n'ai pas... Euh, mais là, là, des, là, ça déborde dans le matin. Là. Ça déborde le 1er avril. Puis moi, je suis pas un poisson. Puis je dis, si vous avez des poissons, mais continuez à nager. Vous aimez ça? Mais quand je, la prochaine fois, je vais enregistrer, là, je voulais pas enregistrer, je me suis dit, ah, je vais prendre une chance. Là, je vais essayer, mais c'est fini. J'aurai jamais cette conversation-là. -là, c'est fini! J'aurais pas cette conversation-là. Je m'excuse. Bonne journée, salut!